Lo último que quisiera tener es un accidente para recordar toda la vida. Pour le, le bon outil au bon moment, ça aide tout le monde. In Europe, every year, more than 3,000 supone un coste tremendo para las pequeñas y medianas empresas que constituyen el 99 de las empresas de la unión europea y son las que más trabajadores emplean aparte de las indemnizaciones y multas que les puedan caer efectivamente paralizan la actividad pueden perder a un trabajador valioso etcétera, etcétera el problema principal es la falta de recursos las empresas tienen que concentrarse en producir Entonces la única manera de solucionarlo es conseguir que integres la prevención con el trabajo fait partie de la routine et non chose Nous avons un risque lié au support que nous rénovons, il peut y avoir du plomb il peut y avoir de l'amiante. Donc il y a toute une campagne de prévention, de formation pour que la sécurité et la santé au travail deviennent une posture intégrée et comprise, assimilée et donc appliquée. Nous sommes un des déchets de déchets de déchets de déchets. C'est un déchets de déchets de déchets de déchets. C'est une intéressant de déchets de déchets. Tu esies que tu fais, et tu asociens tous les de déchets, ne sont pas de la difficulté du chef d'entreprise, c'est de connaître toute la loi, de savoir l'appliquer correctement et en même temps de rester économiquement bénéfique. Il est préférable de s'entourer et de se faire accompagner au niveau des services de santé et de sécurité au travail et également auprès de l'inspection du travail. Tous ces organismes vont lui donner des conseils, vont lui donner de la formation et vont l'éclairer sur les devoirs qu'il a en charge. Ce n'est pas nécessairement You just need juste besoin d'investir le temps. Je calcule que avoir un très bon niveau de sécurité peut prendre 2 3 ans, comme beaucoup. En France, dès lors où on met 1 euro d'investissement en prévention, il y a un retour minimum de 2,19 euros. Donc l'entreprise doit pouvoir mettre en place des choses économiquement parlant, c'est rentable pour elle.